d'aujourd'hui comme on, on vous l'avait dit euh, nous allons nous concentrer sur euh, les grands projets qui est le plus grand entreprise euh, donc euh, du marché forex en bédou de crypto euh, est en train d'exposer de donc des données à ces à ces internautes donc euh, aux gens qui entrent sur ces sites habituellement c'est un projet qui ne va vous coûter rien mais puis vous rapporter 10 millions dans quelques jours imaginez cette entreprise market cap là où toutes les grandes entreprises donc les innovations euh, les histoires là de toutes les cryptos donc tous les cryptos ils viennent toujours ici chers amis n'arrêtez jamais cette opportunité donc, très chers amis comme on vous le disait là nous sommes sur le site de Cap, qui tient ouvert un compte? Quand une marque cap euh, vous allez appuyer là, on appuie là, vous allez voir que vous allez me présenter un projet un très important. Un nouveau projet, une fois que vous ouvrez votre compte, vous pouvez participer à ce grand projet des My Diamond qui signifie les diamants en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais euh, ici. Est ce qui se passe au juste dans ce projet ici c'est un projet qui est coin market cap euh, a mis à jour il y a 3 mois ou 4 mois bon, aujourd'hui je suis à ma troisième journée j'ai déjà mes 20 diamond. donc coin market cap comme on le dit ici collect coin market cap diamond and uh, ready And uh, we then then to sleep the reward special offer. Enfin. Donc, avec uh, ces coins Market Cap, si vous êtes permanent sur le site, euh, regardant les informations sur les cryptos, hein, c'est ce ça le but hein, que l'entreprise a créé. Ça, ça ce sont des diamonds. À quoi font nous servir ces diamonds ici? Ces diamonds ici, comme un euh, Cap va le dire ici. On va, dire. Si on va dire oui, more mais... parce qu'on va appuyer sur le qui va nous aider c'est, c'est euh, c'est la monde. Excusez-moi. Coin Market Cap l'enchaîne loyalty programme. Donc, Coin Market Cap a lancé euh, un programme de loyalty. Là, nous sommes en train de Voir comment, euh, mais à quoi vont nous servir ces, ces, ces diamants ou ces diamants qu'on sont en train de, de trouver chaque jour? Alors ici, on dit euh, que ces diamants ici vont nous servir à acheter des NFT de l'entreprise Coin Market Cap gratuitement. Ici, vous n'allez pas avoir à dépenser votre argent. Maintenant, comment ici, on va lire ici comment avoir vos diamants la première des choses pour faire et avoir vos diamants coinmarketcap ici nous dit in order to start collection mark diamond you need to have a coinmarketcap donc la première des choses à faire est que tu dois avoir juste un compte coinmarketcap donc, euh, et votre compte c'est très facile tout le monde peut le faire et you start diamond by visiting coinmark day. donc et tu vas commencer à gagner des diamonds en visitant les sites CoinMarket, uh, coinmarketcap chaque jour et alors you be able to earn diamond by entering with different marketcap features donc, tu auras le moyen d'avoir le, le coin market cap chaque jour. Ici, nous avons, comme je vous avais montré sur ma page personnelle, moi je n'avais que 20, hein, parce que c'était ma troisième journée ou deuxième journée. Ici, comment maintenant, les billes les plus principales, on a fait cette vidéo, c'est ça. Comment dépenser ces diamants sur. Uh, coin market cap. Et ici on nous dit once you have accumulated some coin ma uh, market cap diamond you will be able to spend them to the future our coin market diamond world. donc uh, coin market cap uh, coin market cap uh, voit, uh, juste là uh, faire uh, un cadeau, donc euh, donc euh, des cadeaux donc euh, pour les gens qui ont eu à gagner des, des, des diamants. Donc, vous pouvez aussi les dépenser en achetant des NFT qui sont déjà présents sur le site ou bien d'autres choses dans les fichiers comme comme MarketCap le présentera. Là, nous pouvons voir euh, ici, euh, on, ils nous disent que non notre euh, euh, diamond Programme, notre Programme de euh, diamond est au début Réfinis sur le site après. On demande de revenir sur le site après. Mon chers amis, on sent bien que c'est une très grande opportunité. pas rater. Moi, j'ai déjà mis mes 30. Service ici, ça ne se limite pas seulement à avoir des diamants. On peut aussi avoir des diamants. Parce que les diamants, euh, les diamants, Cone Market Cap les donne tous les jours à toutes les personnes qui se connectent sur si ce son site. Une fois que tu es connecté, tu peux connecter les diamants. Mais, une chose est que tu peux aussi avoir les diamants tout en parrainant le gens. Mais pour ceci, on ne veut pas être un peu trop arrogant en parlant trop. Hein? Sur la prochaine vidéo, si vous aimez cette page, chers amis, je vous supplie d'aimer vraiment parce que vous savez, on n'a qu'un seul Donc, euh, nous serons contents de vous voir être le premier, ou bien le deuxième, ou bien le troisième, ou bien le cinquième, ou bien le centième de nos abonnés. C'est sera un grand plaisir. Les jours où on va attendre 100 abonnés, nous allons vous, vous faire entrer dans un groupe Telegram où vous aurez tout ce qui concerne les cryptos. Comment retirer les cryptos euh, donc via votre carte bancaire, comment euh, acheter les cryptos via votre carte bancaire. Merci, chers abonnés. aimer notre page, nous vous remercions.